Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 295 de One et nous allons jouer aujourd'hui à Super Mario Bros. Euh, je crois que c'est un double jeu, alors on va pas dire de conneries. C'est, je sais pas lesquels c'est, je crois que c'est le 3, c'est le, je, bah attendez, on va regarder l'introduction déjà, elle est jolie. Euh, en fait, il y a, y a un choix de deux jeux, alors du coup, euh, je verrai, euh, de toute façon le titre que vous voyez en dessous de la vidéo, ça aura déterminé le, le vrai nom du jeu. C'est un truc que j'ai trouvé sur RamStation, j'ai jamais joué de ma life, euh, super, euh, Mario Bros, j'avais pas de Game Boy Advance déjà. Euh, ça vous pouvez le retrouver sur l'interview qui est disponible sur ma chaîne, Vous pouvez taper interview en cherchant dans ma chaîne. Euh, j'avais raconté un peu ma life, euh, et j'avais un peu dit ce que j'avais eu comme console. Et donc on se retrouve avec un jeu... Ici qui en contient de terribles nouvelles, les maléfiques Beer Koopa sème la terreur dans le monde, champignons, à l'aide. Oh la princesse. Oh, C'est Pixel. Nostalgie. Nostalgie retournée dans un monde de Pixels. Au revoir. Salut Mario, salut Luigi. Super Mario. Alors regardez voilà, on arrive voilà, sur un choix de jeu. Soit on est sur Super Mario Bros. 3, soit sur, on est sur Mario Bros. Tout court. Et bon, on va commencer par Mario Bros. Tout court. Mario Bros. Et là, vous avez un écran titre de ce jeu-là. Donc je sais pas trop si c'est une compilation ou si les deux étaient ensemble. Ah c'est à l'envers. Euh, pouf Pouf Pouf Et ben on est parti En mode classique La musique trop bien Et donc le but de ce level là, c'est... Euh, parce que... Ah j'ai perdu Ça je me rappelle il faut juste en fait taper en dessous, parce que de toute façon vous pouvez pas leur sauter dessus, ils ont des fucking pics dessus. Ta mère elle est encore perdu. Eh ben oui, on s'éclate, dis donc, c'est la grosse marade. reste déjà plus qu'une vie quoi, ça pue la merde. Il faut les choper tout de suite les bleus. Tout de suite, tout de suite. Oh putain. Salaud. Clear. Allez, c'est parti. Phase numéro 2. Yo, yo, allez, ah, pièces Non, non, putain, le mec il allait là-bas quoi. Tranquille, euh, tranquille, la tortue là. Hein Donc, en fait, il se casse, il ressort par les tuyaux. Clear pour la phase 2. Allez, on est où, on est où? Alors vous aurez remarqué normalement que j'ai corrigé un problème. Je sais pas si vous le. Ah. Je sais pas si vous allez le remarquer euh, que j'ai. J'avais un niveau au niveau de la. Oh putain en plus j'ai déjà perdu. Que j'avais au niveau de la synchro putain. Synchronisation du son. J'avais un sacré un sacré bug. Do tum. Et puis plan Ouh, phase 4, bonus game. Il me reste 4 secondes. Oui, je les ai eu. C'est juste pour ramasser des pièces en fait. Toutes les pièces, toutes les pièces. x800. Perfect, uh, hop, j'ai gagné une vie. Bien. Phase numéro 5. Oh con. Oh con, c'est putain de crabe. Ouah con. Il meurt pas la première fois Il meurt pas la première fois, ces salauds. Oh putain, il revient là, il revient là, il revient là. Oh. Oh. Ça commence à être tendu. Phase numéro 6. Oh, oh. Là il y a la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise. Oh, J'ai pas réussi à me barrer assez vite. Ça fait mal. Il me reste... Oh 4-4, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est pas encore mort. Oh putain, la boule verte. Casse-toi. Casse-toi la boule. T'as les boules, hein. Oh putain. Oh putain. N'empêche, on rigolait pas avec les jeux. Hein. Oh mon dieu, mon dieu, oh mon dieu, mon dieu Y'a yeah. Ah Non Non Il était gentil en plus, l'autre, j'allais... J'allais le démonter le... Ah non, non, il va pas, il va... Oh, c'est bon. Il était ouvert Non, ta mère Oh putain de Oui je t'ai eu, je niqué le bleu Phase numéro 7, on change de décor encore. J'ai mal au doigt. J'ai mal au doigt. Oh putain, j'ai raté la pièce, c'est sérieux Ah oh, j'ai raté j'ai encore raté. J'ai même raté l'ennemi quoi. Pour l'instant, c'est à peu près facile, c'est juste qu'ils sautent un petit peu, ils sont un petit peu, voilà. J'ai mal au doigt, c'est un truc de ouf. J'appuie trop fort sur les touches de mon clavier, je crois que... Ah, c'est long. Ouh Tu. Le délo, il est plutôt facile, cette phase, rien de rapide. Phase 8, phase 8, on continue, on est ouf, on est ouf, on est ouf. Jusqu'à où va-t-on Jusqu va aller Jusqu'à où va-t-on Arrivé à aller Oh putain, des crabes Oh putain, des crabes Nyahoo oh, Mamma mia Il me reste une nuit. Si je repère, j'ai perdu. Oui, c'est normal. Ah. Game over Mmh. Et voilà. Donc on va aller faire, euh, l'autre, euh, mode de, de jeu, le Super Mario Bros. 3. Pourquoi il y a deux jeux dans un? Franchement, euh, ça me, je suis perplexe. Aussi bien je suis tombé sur une, <rire> sur une ROM qui a été refaite. <tousse> mode Mario tout seul allez Mario va sauver la princesse monde 1 enfin sauver la princesse oui ouais. oh putain oh putain j'avais oublié à quel point les sauts ils étaient à quel point le déplacement dans le jeu était what the fuck what the fuck just what i needed Non, ça sert à rien que j'ai courir après les, après les ennemis, ça sert à rien du tout. Ah oh. Hop. Hop. Oh. mon dieu, les contrôles, c'est un, un truc de ouf Ta mère J'avais oublié à quel point c'était... Hein. C'était pas si simple que ça, en fait. Mmh. Niveau. Niveau terminé. J'ai mal au doigt. Je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être changer de doigt pour les touches. C'est pas aussi simple. Allez, on va au monde numéro 2. On continue ce jeu. Il me dit que je les connais par cœur. Je vous jure, j'ai jamais ce jeu là. Je... Je l'avais pas démarré encore. C'est un truc de ouf. Allez Mario. Hop. Ah toi merde non. C'est horrible les contrôles. Les contrôles sont horribles. What J'étais meilleur à l'autre. Allez. Il me reste 3 vies. Je vais vous la mettre dans la tête. Ah. Oh mon dieu. Soit il y a un problème sur les contrôles. Parce que je saute et ça fait rien du tout. L'autre il est en train de me rejoindre. Je vais. Je sais pas pourquoi. Il fait des déplacements. On est d'accord, fait ah, hop, ça saute. Ah. Oh non, ah non, ah non, ça c'est non. Ah, moi je dis non, je proteste, c'est n'importe quoi. Oh putain. Il mange des champignons, mignon, mignon. Les champignons. T'aras la putain de fleur! Ouh oui les oui, niveaux les niveaux les niveaux les niveaux Niveau terminé vous obtenez une image fleur Pas à quoi ça peut servir mais Est-ce que je vais au monde 3 ou au monde 4 direct Ou au château Carrément Allez on va au château On est de ouf Je sais pas où je vais atterrir Oh con qu'on va on est, on est monté à un niveau supérieur de, le, de difficulté. Atas oh, Champignon qui est parti de l'autre côté. Je connais pas la musique par contre là. Oh putain c'est dur. Champignon. C'est quoi ça Hein Ok. et je vais aller où? Il doit me manquer des trucs là. Je suis sûr qu'il me manque des trucs, je peux pas revenir en arrière. Ok. Euh, oui, l'écran titre. Je crois que je me suis trompé, en fait, j'ai dû oublier un truc. Bon bah, on va faire de 3 du coup. À part, euh, par élimination. Allez, on continue. Ah, mon dieu. Ah bah voilà, perdu. Et ben voilà, on va s'arrêter là, sur super... Euh... Oh, non, je continue pas, hein. vite. Sur, euh, sur un des deux sur euh, Super Mario Bros. 3 ou sur Mario Bros. tout court, voilà. On a fait les deux, bah, deux épisodes en un, ou, euh, ou un épisode en deux, je sais pas, c'est un peu bizarre. Non, bah non. Enfin bref, on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que, que vous avez aimé, que vous, si vous... Bah, Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça faisait longtemps que j'ai pas fait du rétro, donc euh, voilà, on m'a demandé pas mal, pas mal de fois, donc je sais, on est au mois de juin, mais bon... <rire> ça fait, voilà, est, il est jamais trop tard, j'en ferai d'autres si je tombe sur des jeux qui me disent, je me dis, tiens ça ça faut au moins que j'y joue une fois dans ma vie, c'est, voilà, le but c'est pas forcément de faire des jeux que j'ai déjà joué, c'est forcément, c'est de faire des jeux que j'ai jamais joué, et comme il y en a beaucoup auxquels je n'ai jamais joué, et eh bien on n'a pas fini de rigoler, voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Joanne, en général, bah, demain, un jour un jeu, une plateforme, et on se dit, bah, d'ici là, portez-vous bien, salut